Bien, bien bonjour à tous, welcome Idrin. C'est vrai que c'est un, un moment particulier parce que euh, j'en parlais avec euh, mon excellente collègue d'Anvers, euh, Jenny Beans, où nous essayons euh, dans le monde politique de faire évoluer euh, les mentalités. Et en fait, vous allez avoir une semaine importante pour euh, réfléchir à ces problématiques d'assuétude, et en particulier euh, ceux qui sont encore criminalisés dans la loi de 21 mais pas que. Et en fait, vous allez vite tomber souvent d'accord entre vous. Le problème va être de nous convaincre. Alors nous, quand je dis nous, ça ne va pas tellement être moi, euh, ni Jenny, mais ça va être le monde politique. Car le monde politique s'est réveillé, euh, en fait, il y a quelques mois, ou même on pourrait peut-être maintenant dire un, un ou deux ans, se retrouvant avec la Belgique plaque tournante du trafic de cocaïne, euh, à cause, on le sait, de l'influence du port d'Anvers, mais euh, par rapport à un phénomène dont il avait tenté pendant de nombreuses années d'invisibiliser le problème. C'est d'ailleurs souvent euh, ce qui arrive dans nos sociétés, quand on ne veut pas voir un problème, qu'on ne veut pas le gérer, on l'invisibilise. Ça existe sur les migrants, ça existe sur les sans-abri, ça existe sur les toxicomanes. Et donc, ce qui va être important dans ce colloque, et c'est pour ça qu'on voulait le soutenir, et je vous dis, on en parlait juste avant avec ma collègue d'Anvers, c'est qu'on doit vraiment remettre le débat à l'agenda politique. Je pense que c'était... Alors, on a commencé, c'est vrai, au mois de juin, alors Jenny est allé encore plus loin que moi en parlant vraiment de l'ensemble des drogues, il fallait un débat là-dessus, C'est ce qui sera le thème, et je pense qu'elle a raison là-dessus, sur la décriminalisation. Mais ce sera important qu'on ait enfin une proposition qui n'est pas que la répression. Alors je vais être très clair, hein, il y a une répression à avoir sur le trafic de drogue, et la police est active, les parquets fédéraux aussi, on n'a jamais eu autant de réunions. Mais à côté de ça, et je suis quand même content que dans la décision du gouvernement fédéral, il y ait un volet socio-sanitaire, même si ce n'est pas le cœur du projet, il est au moins repris pour pouvoir parler des différentes méthodes par rapport à cette gestion. Parce que, comme je le dis souvent, le problème ce n'est pas de dire est-ce qu'on promeut un produit, mais comment on le gère Het is belangrijk voor mij ook dat dit colloquium is hier in een stadhuis, een gemeente, omdat we zijn de eerste lijn op het gebied, de eerste lijn ook voor de gezinnen, voor de gebruiker, maar ook voor de verschillende vzw die, die bezig zijn over dit onderwerp. Het is belangrijk ook voor mij te tonen dat we kunnen met onze ziekenhuis, met onze verschillende diensten, kunnen ook u uh, werken c'est un moment important donc je pense que de le remettre à l'agenda car on sent quand même que les lignes bougent euh, alors elles ne bougent pas assez vite mais on voit que je dis toujours cet exemple, je l'ai donné juste avant dans la conférence de presse, quand on a ouvert la, la salle de consommation à moindre risque à part un ou deux partis politiques la plupart des partis étaient d'accord le débat se posait sur faut-il le mettre dans cette rue ou pas je vous dirais que quand on a fait ça on a fait 80% du chemin parce qu'après que les gens n'aient pas envie d'avoir juste à côté de chez eux une salle de consommation, c'est pas très grave, on peut le comprendre, et on peut entendre ça. Le débat était que la méthodologie employée dans, déjà dans une, plus d'une cinquantaine de villes était validée. Moi, je suis de ceux qui pensent que le programme Tadam à Liège était un bon programme, que la distribution contrôlée de diacétylmorphine est quelque chose qu'il faut reprendre, avec les universités, avec les hôpitaux, avec les praticiens, avec les psychologues, ce sont des programmes qui existent aussi à l'étranger et sur lesquels il faut pouvoir travailler. Je ne vais pas vous faire l'injeu de vous parler aussi de la décriminalisation, de la légalisation du cannabis, tant à mon avis ça va vous paraître superfétatoire par rapport à l'avancée de vos travaux. Mais elle est aussi importante parce que ce débat a été gommé pendant 20 ans de l'agenda politique. On ne l'a plus mis parce qu'on ne pouvait plus le mettre. C'était un tabou parce que mon monde a peur de l'opinion publique. Sauf que l'opinion publique, elle a avancé par rapport à ça. Les familles y sont confrontées. Aujourd'hui, on voit le développement de la suétude qui peut aller dans tous les milieux. Ce sera d'ailleurs une autre réflexion que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que nos sociétés tombent aussi dans, parfois aussi, ce que j'appelle les drogues de performance C'est aussi ça qu'il faut pouvoir se questionner aussi, et nous interroger nous-mêmes aussi, en tant que gestionnaires de société, parce que c'est ce que nous sommes, nous, les hommes et les femmes politiques, nous essayons de proposer des solutions, de proposer des alternatives, de proposer des schémas mais à des phénomènes que nous retrouvons. Et donc, en accueillant ce colloque, on voulait d'abord montrer l'intérêt d'une ville, le fait de dire que oui, il y a un volet répressif, oui, il y a un volet préventif, mais on voudrait surtout réfléchir au trajet qu'on offre. Et je n'explore pas non plus le trajet curatif, parce que je pense que par rapport aux problématiques de drogue, on n'est pas que dans le curatif, on est dans bien au-delà. Je pense que les actes de ce colloque seront importants aussi par rapport au fait de diffuser cela. Parce que ce que je dis aujourd'hui, souvent beaucoup de mes collègues ont peur parce qu'on a l'impression que euh, on ne donne pas la réponse que voudrait entendre le citoyen mais moi je veux vous affirmer pour connaître un peu les citoyens, puisque si on est là quand même, c'est qu'on va à la rencontre des citoyens, ils sont très en demande, en fait, de solutions, parce qu'ils y sont confrontés. Et ils n'ont pas la vision binaire que parfois on peut croire ou parfois on peut lire dans certains médias. Non, ils ont envie qu'on apporte des solutions concrètes à un problème concret qui touche les sociétés. Je le rappelle, vous le savez mieux que quiconque, la loi de 21 elle a été faite par rapport aux fumeries d'opium mais les fumeries d'opium se sont développées, non pas dans des endroits clos, mais un peu partout, parce que la drogue, c'est vrai, c'est répandu. Et ça aussi, il faudra pouvoir y poser des diagnostics et se demander pourquoi. Voilà, donc je veux vous souhaiter, en tout cas, du bon travail par rapport à cela. Vous dire que nous attendons qu'une chose, c'est d'être interpellés par rapport à des méthodes originales. Continuez à relayer, nous sommes de plus en plus d'élus à vouloir porter cette parole. N'hésitez pas à nous utiliser aussi pour cela. Et nous ne pensons pas que nous sommes des Don Quichotte d'une cause qui ne peut pas être atteinte. Regardez ce qui se passe dans des pays limitrophes, regardez ce qui se passe par rapport à l'Allemagne, par rapport au Luxembourg. On parlait du Canada, regardez ce qui se passe au Québec, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Suisse. En Espagne, au Portugal, évidemment, comment ne pas citer le cas du Portugal. Et donc, il y a vraiment, vraiment des schémas intéressants qui doivent pouvoir être développés. Et c'est pour ça qu'on voulait que ce colloque soit bien ancré dans cette capitale européenne qui est Bruxelles, pour qu'en effet, on puisse être pour une fois, comme on l'a été aussi sur d'autres sujets en Belgique, à la pointe, non pas d'un combat, mais à la pointe du règlement, du, de, de, de, de la gestion d'une problématique de société, plutôt que d'être dans le fait de la gommer et de la visibiliser. Bon travail à tous.